Salut les dédés j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel hop là hop. allez on est sur un nid de frelons asiatique en centre-ville de Revel euh, vous allez voir le nid de frelons il est tout petit mais il est très très mal placé euh, en fait de compte si vous avez envie de prendre une douche bah c'est pas possible parce que le nid de frelons il est dans la douche allez je vous montre ça je pose le matériel. Hop. Allez, on va aller voir ça. Le gras, on est dans une cour et en fait c'est une douche extérieure à l'intérieur d'une cuisine en fait. Alors, on est dans une cuisine et après vous avez une douche tête, un petit frolon de café. Donc ici vous avez la douche. Salut, salut. Il y a du monde. voilà, une douche, regardez, vous voyez, il y a des pièges, il y a des pièges là aussi, il y a un piège là-bas aussi, donc vous avez vu le piège, ça empêche pas les frelons à faire un nid, allez, je m'habille et on va les traiter ça, à de suite Edédé Allez, c'est parti pour le combat. Allez, c'est parti. Alors, on va faire ça comme ça. manque un peu de place pour tout ça. Bon, n'oubliez pas. Hein. Si vous avez un problème de, de frelons ou de guêpes, vous allez sur expertguêpesfrelons.fr et vous trouverez un pro à côté de chez vous. Allez, c'est parti. On tourne la caméra. Allez, on va essayer d'en rentrer. Pas trop de place. Ah. venir un peu plus près vous voyez ça commence à prendre forme salut toi soleil allez on va mettre un petit peu de poudre mais pas beaucoup vraiment pas beaucoup allez poussez vous il y a du monde voilà la reine ouais, dans une douche originale hein. Ils se mettent partout hein. petit pouce bleu voilà ça va être une petite vidéo rapide pas très longue mais c'est normal c'est le début de saison Allez, je range le matériel et je vous reprends. Ben voilà, l'intervention est terminée. Ouais, J'espère que ça vous a plu, vous avez vu, ça s'installe partout, les frelons asiatiques, il faut faire vraiment attention. Dès que vous voyez un va, il vient d'un point fixe, ça veut dire qu'il y a un nid. Ouais, et les pièges, ben, ça, vous pouvez les enlever, les pièges aujourd'hui, on n'attrape que des ouvrières, donc, enlever vos pièges, ça ne sert à rien. Voilà. C'est bien juste pour le début. Ou à la limite, ceux qui ont des ruches pour protéger leurs ruches. Mais c'est tout. J'espère que ça vous a plu. Un petit commentaire des familles. Et moi, je vous dis à très bientôt les Dédé. Quoi T'es pas abonné à Dédé frelants Alors, dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve.